En Belgique, on estime que chez les 25-34 ans, 3 personnes sur 10 ont déjà consommé du cannabis. Chez nos voisins français, les 25-34 ans sont plus de la moitié à avoir déjà consommé cette plante, ce qui est d'ailleurs de loin le record d'Europe. Ces chiffres impressionnent mon chat Albert, mais il faut les nuancer. Plus de la moitié des 25-34 ans en France ne sont pas des consommateurs réguliers. Regarde Albert, si je ne garde que les gens à avoir consommé au cours de l'année précédente, les chiffres diminuent fortement. Même ainsi, les Français restent les champions à l'échelle européenne dans cette catégorie d'âge, devant les Italiens, les Espagnols ou encore les Tchèques. La Turquie est le seul pays avec moins d'un consommateur sur 100 l'année dernière parmi les 25-34 ans. Les données à l'écran proviennent de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, localisé à Lisbonne et actuellement sous la direction d'un Belge. Ces données sont en libre accès sur le site de l'Observatoire et ne se limitent ni au cannabis, ni à la génération des 25-34 ans. Voici, par exemple, la situation si on s'intéresse à l'alcool parmi les 35-44 ans. Les autrichiens de cette catégorie d'âge sont en tête, avec plus de 9 personnes sur 10 à avoir consommé de l'alcool l'année dernière. Attention Albert, car je te vois déjà faire des généralisations imprudentes. Conclure que la France est le pays du cannabis sur base des résultats que je t'ai présentés est une mauvaise idée, car il faut regarder ce qui se passe dans les autres catégories d'âge aussi. Pour les 15-24 ans, par exemple, c'est la République tchèque qui est en tête, avec 3 personnes sur 10 dans cette catégorie d'âge à avoir consommé du cannabis l'année dernière. La France arrive en deuxième position, le Danemark en troisième. En fait, la France n'apparaît en première position que chez les 25-34 ans. Les données de l'Observatoire européen à Lisbonne sont fascinantes, mais elles cachent plusieurs difficultés. Lorsqu'on parle d'une personne sur 10 à avoir consommé du cannabis l'année dernière parmi les 25-34 ans en Belgique, tu dois réaliser, Albert, qu'il s'agit d'une estimation, basée sur un échantillon représentatif. Tous les Belges de cette catégorie d'âge n'ont bien sûr pas été interrogés. Il en va de même pour l'ensemble des pays européens. Par ailleurs, les chiffres de l'Observatoire sont probablement sous-estimés. En 2017 en Belgique, et contrairement à ce que certains semblent croire, la loi est claire. Détenir ou cultiver du cannabis, même pour un usage privé, reste une infraction punissable d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Le service public fédéral justice spécifie toutefois sur son site que la détention de cannabis fait l'objet d'une faible priorité de la politique des poursuites, sous certaines conditions. Les plus importantes étant que le détenteur doit être majeur et ne pas détenir plus de 3 grammes de cannabis. Disons que j'ai face à moi 150 compatriotes âgés de 25 à 34 ans, qui forment un échantillon représentatif de cette catégorie d'âge. Détenir ou cultiver du cannabis restant une infraction punissable dans le pays, je sais que certains consommateurs n'oseront pas m'avouer qu'ils prennent du cannabis, et donc que les résultats que je vais extraire de cet échantillon vont sous-estimer la réalité. Mais il existe une solution simple et élégante à cette difficulté, bien que très peu utilisée à ma connaissance. Plutôt que de platement demander à chaque participant s'il consomme du cannabis, je vais lui demander de lancer un dé à l'abri des regards indiscrets, en particulier du mien. Si le chiffre 6 est obtenu, la personne doit me répondre que oui, elle consomme du cannabis, même si c'est un mensonge. Si un autre chiffre a été obtenu, alors la personne me dit juste honnêtement si oui ou non elle consomme du cannabis. Comprends-tu la subtilité de cette approche, Albert Le participant est complètement protégé par le résultat imprévisible du dé qu'il lance. S'il me dit que oui, il consomme du cannabis, je ne peux pas exclure qu'en fait non, il n'en consomme pas, et qu'il a juste obtenu le chiffre 6 en lançant le dé. D'un point de vue statistique, les pistes sont donc brouillées au niveau individuel, mais pas au niveau collectif, ce qui tombe bien car c'est le seul niveau qui m'intéresse. Au niveau collectif, le résultat du lancer de 150 D est en effet très prévisible. Le chiffre 6 devrait sortir environ 25 fois. Il y aura donc un minimum d'environ 25 personnes qui vont déclarer avoir consommé du cannabis parmi les 150 participants. Tu suis toujours Albert Disons que j'ai récolté 70 réponses positives au total. J'en retire 25, cela fait 45 participants qui ont avoué avoir consommé du cannabis parmi les 125 participants n'ayant pas obtenu le chiffre 6 en lançant le dé. La proportion de consommateurs est donc 45 sur 125, soit 36%. Un autre exemple, disons que j'ai récolté 40 réponses positives. Je soustrais à nouveau 25, cela me donne 15 consommateurs réels. Je divise par 125 et je trouve une proportion de 12%. Dernier exemple, disons que j'ai récolté seulement 14 réponses positives au total. Ici je suis coincé. Car même si aucun des participants à mon étude ne consomme réellement du cannabis, il devrait y avoir 25 réponses positives quand même. Comme je n'en ai que 14, je dois me rendre à l'évidence. Certains participants n'ont pas respecté les règles du jeu. Il se peut aussi que le dé utilisé est pipé en défaveur du chiffre 6, ce que je peux tester. Que se passe-t-il Albert Marine et Oscar veulent savoir si j'ai, moi, consommé du cannabis récemment Un instant, je lance le dé. Et la réponse est oui, j'ai consommé du cannabis récemment. Et vous, chers internautes, consommez-vous du cannabis Lancez un dé et donnez à mon chat votre réponse dans la section commentaires de cette vidéo, sur Facebook ou sur Twitter. Pour ceux qui n'ont pas de dés sous la main, pas de panique, de nombreux sites permettent de simuler le lancer d'un dé, rendez-vous par exemple sur random.org/dice, un lien cliquable est disponible en description pour les intéresser. Vous aimez nos vidéos Ce serait vraiment chouette de recevoir votre soutien sur tipeee.com/ami d'Albert. Si chacun de nos abonnés nous donnait ne serait-ce qu'un euro ce mois-ci, la survie d'Albert serait assurée pour de nombreuses années. Comme toujours, merci à tous de nous suivre et rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour les nouvelles aventures d'Albert.